Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince convergente, la méthode de l'autocollimation est la plus utilisée. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément, placer ensuite la lentille dans l'axe et y accoler un miroir-plan à l'arrière. On déplace ensuite l'ensemble lentille plus miroir, pour trouver la position qui permet d'observer dans le plan de l'objet son image inversée de même taille. Dans cette configuration, la lentille est à la distance focale F' de l'objet et l'image. Pour plus de précision, l'autocollimation peut se faire sur un banc optique. L'autocollimation repose sur le fait qu'un miroir plan qui reçoit une image de l'infini la renvoie à l'infini. Ainsi, lorsque l'objet est à la distance focale de la lentille, son image l'est également. Vous pouvez remarquer que la position du miroir n'influence pas la mesure, elle influence seulement la luminosité. Lorsque l'image est nette, la distance entre l'objet et la lentille est la distance focale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel.